Comment allez-vous, la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous, ici, eh bien, ça va. Ça va tranquillement. Nous savons que ce n'est pas toujours facile à l'extérieur quand on quitte le boulot et qu'on essaie de circuler et qu'on voit cette, cet amas de véhicules qui nous bouchonnent. On se dit, why? Nyon bitin qu'à passer. Eh bien, oui, effectivement, c'était aujourd'hui la grande conversation. Euh, des élus et des syndicalistes. Personne n'est venu, selon ce que euh, j'ai entendu. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais les collègues ici m'ont fait savoir que cette rencontre aurait été caduque. Et comme cela a été caduque en ce 14 décembre, eh bien, sachez que, voilà, nous aurons certainement des soubresauts de tout cela parce que les syndicalistes et toutes les personnes qui sont euh, qui ont été privés de leur emploi ne, laiss ne laisseront pas passer ce, ce genre de, de, de, de choses. Alors, j'espère que vous avez compris qu'il faut maintenir vos gestes barrières. Nous n'allons pas vous obliger à quoi que ce soit, mais quand même, gardez vos masques, gardez, lavez-vous les mains régulièrement, toussez au creux du coude, faites en sorte que vous repoussiez au maximum cette propagation, la propagation de ce virus. Le préfet lui-même nous l'a dit, hein, pas besoin de plus que cela, vous vous protégez au maximum, vous maintenez vos gestes barrières et cela pourrait suffire, selon ce qu'il a dit de ses propres mots l'autre jour, tout le monde l'a entendu. Si un déformé, tant pis pour lui, il est préfet, j'ai le droit de déformer ce qu'il dit, il m'appartient aussi comme à vous. Il est un outil de la République. Voilà. Eh bien, j'espère que sinon, vous êtes prêts à recevoir avec moi mon invité qui est déjà à mes côtés. Et eh bien mon invité qui est dans cette émission, dans l'émission avec Raphaël. Cet invité, c'est Monsieur José Toribio. Ce, ce monsieur a été euh, président du Conseil général aussi. Hein, euh, oui. vice-président Vice du conseil général il a été maire et euh, il a eu un papa qui est resté 26 ans maire donc il a grandi dans tout ce qui est politique il a grandi dans tout ce qui est euh je ne sais pas, socialement parlant, il était là, euh, politiquement, il était là. Il a été là pour se, se faire une éducation politique. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, si vous voulez parler politique, vous voulez parler de quelque chose, vous avez un homme qui a une culture générale, immense, un homme qui peut répondre devant n'importe qui, qui peut prendre n'importe quel sujet avec n'importe qui. Eh bien, voyez-le. Même si aujourd'hui, vous dites, mais oui, mais il n'est plus maire. Mais oui, il n'est oh, plus au conseil. Mais il est là. C'est ce ça notre faute, M. José Taubier, de ne pas tenir compte de nos élus, de ceux qui, qui, qui ont fait quand même partie de notre, comment on peut dire, couverture sociale ici en Guadeloupe, hein, politiquement, administrativement parlant, vous êtes de ceux qu'on devrait pouvoir consulter régulièrement pour avoir cette expérience et pour éviter que nous tombions dans les erreurs que nous faisons aujourd'hui, ou qu'ils font, les élus je suis pas élu. Merci. Tout d'abord, merci de, de votre accueil. Merci des propos et aux jeux que vous prononcer. Puis également, je voudrais saluer tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de votre chaîne. Euh, je crois que vous engagez une conversation qui est une conversation de fou. Je, je pars du principe qu'on ne sort pas d'une société, on n'est pas dans une société ex nihilo. Il euh, y a un processus d'évolution euh, qui est là. et Moi-même, dans mon comportement quotidien, je fais souvent appel à ceux qui étaient là avant moi, qui ont connu des expériences que, probablement, mmh. je n'ai pas connues. En tout cas, je pioche ici et là mmh. l'expérience de chacun avant de me faire une religion sur un, un point quelconque, sur un dossier quelconque. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je suis là mmh. euh, pour pouvoir euh, discuter avec quiconque le souhaite. Je suis là euh, pour échanger. Je suis là pour... Euh, évoquer quelques solutions aux difficultés que nous connaissons. Oui. Euh, je suis là à condition que, bien évidemment, euh, l'interlocuteur ou les interlocuteurs oui. euh, sont disposés, bien sûr, à m'entendre, oui. à m'interroger ou à tenir compte, peu ou prou, euh, des solutions que je pourrais leur proposer. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, récemment, j'ai envoyé... Euh, un courrier au président du Conseil Régional, un courrier au président du Conseil euh, Général, et un courrier aux parlementaires, sénateurs et députés, euh, leur proposant, euh, une, pas forcément une méthode, mais quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous pourrions travailler afin qu'il euh, y ait une solution par rapport au conflit que nous connaissons aujourd'hui. Je n'ai même pas eu... Euh, un accusé de réception. Euh, autrement dit, euh, ils n'ont manifesté à mon égard, et c'est comme ça que je le prends, oui. et je le prendrai comme ça, mm -hmm. que ça leur fasse plaisir ou pas, ils ont manifesté à mon égard du mépris. Euh, je ne crois pas que ce soit ainsi qu'il faille se comporter mm -hmm. euh, politiquement, en tout cas en démocratie. Et ça va me faire euh, revenir dans quelques instants, si vous me le permettez à ce moment-là, mm -hmm. revenir sur l'invention d'une nouvelle forme euh, de démocratie. Parce que la démocratie formelle que nous connaissons aujourd'hui. La démocratie euh, électorale, élective, mm -hmm. avec, euh, à certains moments, euh, des élections municipales, cantonales, mm -hmm. législatives, sénatoriales, mm -hmm. présidentielles, mm -hmm. etc. Euh, C'est vrai que ça consacre la participation du citoyen mm -hmm. à l'émergence de ses idées par le choix de candidat, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que ça consacre vraiment un état de fait à partir duquel nous pourrions dire que nous sommes en démocratie donc il faut qu'on puisse évoquer d'autres pistes effectivement de démocratie, d'autres pistes où le citoyen devrait être là au moment de la proposition au moment de la discussion au moment de la négociation et au moment de la délibération alors ça je n'ai pas de piste précise là-dessus mais en tout cas ces quatre points-là sont bien fixés, il faut qu'on puisse y arriver un jour ou l'autre euh, faute de quoi, on aura un système complètement gangrené avec quelques élus qui flottent en dehors des réalités, mais bien entendu, et un peuple qui serait euh, complètement en dehors du dispositif démocratique politique. Et ça, ce pas une bonne société politique. C'est au contraire euh, un début d'une dictature, euh, d'une caste sur l'ensemble des autres classes sociales. Et ce n'est pas bon du tout pour qu'on puisse construire le devenir d'un pays. Mais nous pensons, euh, euh, sur ce que vous dites, moi je ne peux m'empêcher de penser à la Nouvelle-Calédonie et euh, de voir qu'au départ, euh, comment cela s'est passé, même après la loi qui, interdis, qui interdisait la colonisation, la Nouvelle-Calédonie est arrivée à, à ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir euh, sous, sous, en sous-effectif d'Autochtones, de, de, de et euh, euh, de voir que ce pays a été euh, vraiment... Euh, euh, il y a eu un transfert de population et les autochtones ne sont pas du tout majoritaires, ce qui fait que quand il y a une élection, ce ne sont pas eux qui décident de quoi que ce soit. Alors, quand je regarde la Guadeloupe aujourd'hui, je dis est-ce que c'est dans euh, cette direction-là que nous allons Puisque nous avons perdu énormément de gens depuis l'arrivée du Covid en Guadeloupe. Personne n'a encore eu le courage de dire à la population guadeloupéenne que nous avons perdu tant de, de Guadeloupéens. Euh, ils savent que c'était immense, c'était énorme, ne serait-ce que sur la ville des Abîmes. on ont perdu plus de 3000 et quelques que, Abimiens. Et sans oublier les Abimiens qui sont euh, morts ailleurs, dans d'autres communes. Donc même s'il faut faire des, des, des calculs, euh, on voit que nous avons perdu énormément de gens. Et à ce conflit qui est arrivé il y a cinq mois... Le gouvernement nous répond par une descente de, de, de, de, de police, de policiers, de, de, de militaires, de GIGN, armés jusqu'aux dents, pour pouvoir répondre à ce conflit qui est social, mais qui n'est pas une... Euh, euh, comment dire Ce ne sont pas des insurgés, ce ne sont pas des, des terroristes, ce sont des gens qui, qui sont là pour euh, euh, revendiquer leurs droits au niveau de leur travail, de leur profession, de leur liberté d'agir. Et nous voilà face à cela, face à cette situation où des hommes armés jusqu'au... arrivent en Guadeloupe et, et euh, demandent à ce que les barrages, les barrages soient levés, que la gueule cesse, etc. Où allons-nous Qu'est-ce qu qu'il faudrait à la Guadeloupe pour qu'elle aille bien, pour que nous puissions dire que nous vivons dignement dans ce département Il y a, il y a au moins trois ou quatre questions dans ce que vous, vous avancez. Mm -hmm. Euh, tout d'abord, par parlons un peu de, du, du phénomène de, de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Oui, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, la Calédonie a euh, connu un phénomène où on a injecté des populations qui ne sont pas des populations auto autochtones. Mmh. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mmh. Euh, Rappelons-nous mmh. que tous les condamnés... Euh, pour des motifs politiques ou autres, euh, étaient dirigés au bagne en Nouvelle-Calédonie. Certains d'entre eux euh, sont restés, oui, oui. se sont installés. Euh, Rappelons-nous, par exemple, pour l'histoire que Louise Michel, mm -hmm. une militante anarchiste de la fin du XIXe siècle, a été enfermée euh, là-bas. Et donc, petit à petit, euh, soit par démarche volontaire, soit par démarche organisée par l'État, nous avons eu euh, des phénomènes de de, de, de de repopulation en dehors, bien sûr, euh, de, de, en dehors, bien sûr de, de ceux qui étaient déjà là, c'est-à-dire la population canaque. Mm -hmm. bon, la population canaque occupait euh, une certaine proportion de la population globale. Aujourd'hui, je crois savoir qu'ils soit à 40 et quelques pourcents. Ouais. Par là. Donc, ils se deviennent une minorité. Ouais. Et, et tout ça mise mis en relation euh, avec... Euh, euh, le dernier référendum de, de dimanche dernier euh, oui. pose problème. Bon, euh, Il a été dit euh, avec Gloriole, oui. par celui qui fait fonction de président de la République, oui. mais qui à mes yeux ne mérite pas de siéger oui. à cette fonction, il a été dit que la Nouvelle-Calédonie a décidé de rester française. C'est faux. C'est faux. On ne oui. peut pas tirer argument de ce vote oui. où justement les partis canaks avait indiqué qu'il ne fallait pas les voter. Et donc, il y a un fort taux d'abstention là-dessus. Deuxièmement, chaque fois qu'il est question de poser la problématique d'une évolution statutaire, je ne parle pas d'évolution institutionnelle, je parle d'évolution statutaire, le pouvoir central s'arrange pour faire en sorte que la lecture qui soit faite, commise par la population, soit une lecture qui a son avantage. Récemment, un, un, un ministre vient ici... Euh, Monsieur Lecornu, Le Cornu pour ne pas le euh, nommer. Et euh, la veille, il dit euh, je suis pas contre euh, l'autonomie, mais il n'était pas question de l'autonomie. Il était question d'une crise sociale qui sert à démarré à partir de la crise sanitaire, mais d'une crise sociale sur laquelle la population wallonienne attend des réponses de la part du gouvernement. C'est ça. Et tout d'un coup, on, on nous lance à la figure la question de l'autonomie comme si ça essayait de faire peur à la population. Toujours les mêmes mécanismes de, de, de transformation de la vérité, de transfiguration de, de, du, du réel. Et Je crois que ça, c'est extrêmement grave. Et cette France-là, ce n'est pas la France que j'ai connue, moi, cette France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui est une France qui va puiser ses racines dans le jacobinisme, donc la centralisation à mort. Tout pendant que nous disons que nous sommes dans la décentralisation, mm -hmm. ça n'existe pas, la décentralisation. Mm -hmm. C'est faux. Il y avait décentralisation en 1982. Mm -hmm. La loi a été votée avec le gouvernement euh, socialo-communiste euh, et le président de la République euh, était euh, François Mitterrand et le premier ministre était Pierre Mauroy, mm -hmm. Un vrai socialiste mm -hmm. qui a trouvé ses racines dans les corons ouais, du nord de la France. D'ailleurs, à cette époque-là, L'essentiel des lois à caractère social ont été votées les 35 heures. Mmh. La question du régime de retraite, la question... Ce sur quoi euh, les gouvernants d'aujourd'hui veulent mmh. revenir absolument. Mmh. Et ils n'y reviendront pas parce que la population va bien sûr, euh, au niveau des élections présidentielles, mmh. faire des choix qui vont contrarier en fait mmh. les orientations de... C'est une ouais. prétendue majorité d'aujourd'hui. C'est une prétendue, mais ben, si vous permettez, c'est une grosse majorité aujourd'hui. Ils sont à 379 qui disent oui. Ben, combien ont démissionné combien, ouais. combien on de ouais. la République en marche ouais. Combien ont dit qu'ils se sont trompés ouais. ou qu'on les a trompés ouais, mais est -ce le combien, a des combien, combien sont assis ouais. toujours sur les bancs de la République ouais. en marche, mais sont très mal à l'aise ouais. Parce que ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Ils attendaient ouais. une rénovation du système politique ils attendaient une rénovation des méthodes politiques, ils attendaient une rénovation des comportements politiques, et aujourd'hui, c'est absolument pas ça. ça. On, on va au contraire, on force les traits, on exagère les traits, et on, on, c'est une caricature de démocratie que nous connaissons euh, aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est une France jacobine, c'est une France dictatoriale, et c'est une France raciste, qui trouve euh, puisement de, de, de ce caractère... Dans son histoire, dans sa propre histoire. En 1794, euh, les esclaves ont, ont, ont a aboli l'esclavage dans la, mm -hmm. la révolution, euh, les suites de la révolution par convention, mm -hmm. la convention française. Oui, mais ah. euh, nous n'avons aucun texte qui dit que ça a réellement été euh, aboli. A, on parle d'abolition de l'esclavage, mais est-ce qu'il y a un texte si, si. En 1794, la Convention euh, a voté l'abolition de l'esclavage. Ont... Et avec la participation de Bélet et de Mills, mm -hmm. l'un était euh, mulâtre et l'autre Nègre, qui étaient les représentants mm -hmm. de Hispaniola, hein, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, au, au sein de la euh, Convention, c'est après qu'il y a eu la partition, mm -hmm. en 1802 ou 1804, je ne me rappelle plus, entre Haïti et Saint-Domingue, mais mmh. ceux-là ont voté l'abolition de l'esclavage. qui a été ce que, rétabli. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien qui dit que ça ne soit pas, euh, que, que personne ne pourrait revenir dessus. Il n'y a rien qui dirait cela, par alors, exemple, comme pour alors, la peine de mort. Alors, alors euh, ce qu'il y a, c'est qu'en 1802, on est revenu mmh. à un système esclavagiste, et puis en 1848, mmh. par les décrets de, euh, qui ont été pris par la Convention également, euh, on a euh, fait En sorte que l'esclavage n'existe plus, tout en indemnisant les propriétaires euh, des euh, les propriétaires d'esclaves des avant, avant 1848 oui. et sans se poser euh, la question, sans avoir préoccupation de ce que devenaient les anciens esclaves mm -hmm. pour les installer bien comme ils se devaient dans la vie quotidienne, la vie réelle. Bon, et qui vaut aujourd'hui mm -hmm. qu'il y ait des manifestations, euh, notamment sur les réparations pour lesquels je suis d'ailleurs tout à fait favorable, mm -hmm. puisque moi-même, j'ai déposé mm -hmm. la première requête euh, à l'ONU, tendant à faire condamner l'esclavage comme crime contre l'humanité, mm -hmm. et demandant réparation. Bon, c'est un travail que j'ai fait parce que j'étais élu, mm -hmm. mais d'autres avaient commencé avant moi. Il faut rendre hommage à ceux qui avaient sûr. commencé, mm -hmm. et je ne vais pas nommer le nom de tous, mm -hmm. mais c'est un travail qui avait été commencé. Contrairement à ceux qui prétendent être les pères ou les mères de cette question-là, et qui n'ont en fait, fait que plager mm -hmm. le travail qui avait déjà été réalisé mm -hmm. auparavant. Et donc c'est cette France-là qui, qui, qui surgit et, et qui menace insidieusement, mm -hmm. sans que ça porte son nom, et vous avez raison là-dessus, mm -hmm. à revenir dans des situations d'esclavage mm -hmm. aujourd'hui. Hein? Il suffit de mettre en place des mécanismes mm -hmm. sociaux, des mécanismes de rapport de force dans l'entreprise, mm -hmm. des mécanismes de rapport de force dans la vie sociale quotidienne pour qu'on soit dans une situation d'esclavage. Et c'est très vite fait. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, l'être humain est en situation d'esclavage mm -hmm. par rapport à cette question de l'obligation vaccinale sur laquelle nous aurons l'occasion peut-être de revenir dans quelques instants. France raciste, France raciste avec des expériences médicales et pharmaceutiques en Afrique. En 1800, dans les débuts des années 1950. Mmh. France raciste qui se permet euh, d'extraire de, euh, les tireurs sénégalais des, des, de l'armée rentrant à Paris ou rentrant en Allemagne. Parce que ce n'était pas question mmh. qu'on montre que ce sont des nègres qui libèrent Paris ou des nègres qui libèrent l'Espagne et donc on démobilise les tirailleurs sénégalais, mmh. on les met dans un camp au Sénégal mmh. et un beau matin au son du clairon on les appelle ils sont fusillés mmh. Mmh. ça c'est la France mmh. raciste mmh. France raciste qui fait qu'il n'y avait qu'une seule statue qui mettrait en exergue un combattant noir mmh. dans la ville de Reims et laquelle statue a été détruite par les bombardements de la cinquième guerre de la deuxième guerre mondiale mmh. et aujourd'hui il n'y a pas de une sculpture de statue commémorant la participation des nègres à la ça libération ça n'a jamais été réparé non plus Tout le monde s'en est rendu compte, tout, ils se sont tous rendus compte, ça n'a pas été réparé La France libère, la France libère, la France récompense, la France indemnise qui elle souhaite, elle indemnise les juifs, euh, les harkis, euh, elle essaie de réparer, parce qu'elle est responsable du génocide des euh, tout-ci et tout dessous mmh, ou tout. Mmh. Donc la France le fait. Ouais. Pourtant, euh, sur ceux mmh. euh, que nous connaissons qui sont martiniquais, guadeloupéens et guyanais, euh, voire réunionnais, mmh. euh, il n'y a pas d'indemnisation euh, euh, en prévision. Mmh. Donc c'est cette France-là que je dénonce et que nous ne pouvons pas euh, admettre. Alors, là-dessus, nous sommes effectivement dans une situation extrêmement grave, notamment par rapport à la crise sanitaire. Ce que je souhaiterais dire tout simplement là-dessus, c'est que nous sommes dans une absence de liberté totale. La liberté d'aller-venir nous est supprimée. La liberté de commercer nous est supprimée. Il faut remplir telles conditions pour le commerce. Ou alors oui. il faut, euh, on supprime des médicaments dans les officines pharmaceutiques. Mais de circuler, il faut, il faut un passe nous devons signer un papier euh, pour, euh, pour sortir de chez nous. La du... liberté du travail, c'est-à-dire que les oui. tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui ne sont pas vaccinés, n'ont pas le droit d'exercer. Oui. Euh, la liberté de conscience, oui. avec le matraquage des informations qui sont faites aujourd'hui par les chaînes euh, officielles. Vous disiez, il y a quelques instants, 3000 morts mm -hmm. euh, sur les abîmes, euh, moi je ne dirais pas ça. Parce que tous les chiffres qui sont évoqués sont mm -hmm. des chiffres dont on sait qu'ils sont tronqués. Et, oui, et, oui, et donc, et nous ne oui, pouvons oui. pas euh, objectivement nous tabler mm -hmm. euh, sur euh, quelque chose. Donc, il y a des principes fondamentaux. La liberté syndicale, mm -hmm. la liberté du droit du travail. Il y a des principes fondamentaux de la République. L'expression même est baffée. On n'a plus le Toutes ces libertés ont mm -hmm. valeur de principes fondamentaux de la République. Mm -hmm. La Constitution se réfère à ces principes fondamentaux de la République, mm -hmm. c'est-à-dire que ça a une valeur supraconstitutionnelle et ça, on ne le respecte pas. Mm. Et ça, c'est extrêmement grave. Mm. Et on vient me dire, des élus, on se permet de me dire, c'est la loi, il faut exécuter la loi. Mais enfin, euh, je rappelle à ces chers élus que nous avons qu'il euh, y a un, un principe fondamental qui existe au-dessus de la loi. C'est le droit de résistance à l'oppression. Mm -hmm. Quand une loi est oppressive, on a le droit de ne pas mm -hmm. la respecter. Et comment se fait-il que tout d'un coup, ils puissent ouais. découvrir que la loi s'applique oui. Il faut l'appliquer. Pourquoi diable n'ont-ils pas fait voter au moment où ça devait se faire mm -hmm. En 1982, la loi sur les catastrophes naturelles a été votée. Mm -hmm. Le dernier alinéa de la loi disait que c'est pas applicable en Guadeloupe. Mm -hmm. Où étaient nos élus Bon. Comment se fait-il que les, dotats, la, les méthodes de calcul de dotation euh, des budgétaires, des collectivités locales mm -hmm. euh, soient calculées, euh, ces méthodes-là soient différentes des méthodes appliquées mm -hmm. ou illégalités Alors parlons de choses mm -hmm. qui nous différencient euh, plutôt que de parler euh, et de dire euh, avec un air euh, pavoisé et, et, euh, que la loi, euh, c'est la loi, il faut l'exécuter. Je crois que les élus sont en dehors du coup de ce point de vue-là. Alors, la dernière question que, que, que vous avez posée, que faut-il faire mm -hmm. Si ma mémoire est bonne, oui, euh, Permettez-moi de vous dire euh, humblement que je ne pourrais pas répondre à cette question en une seule réponse. Oui. Mais euh, nous avons le temps, justement. On peut garder cette question-là pour aller à la deuxième partie, parce que nous, nous sommes avec vous pour passer un superbe moment. Est-ce que euh, Murphy... M euh, Monsieur Murphy à la technique, nous, a, nous, non, mais nous devons faire la première petite pause quand même. Nous faisons la première petite pause et nous revenons avec vous Murphy dans un petit moment. <rire>